Salut les boys, salut les girls, c'est WeMan, content de vous voir, aujourd'hui on va ouvrir un petit cadeau, euh, je vais remercier 4 abonnés, Sam Black, Wella, Matt et Max, donc les 4 boys se sont rassemblés pour me faire un cadeau là, euh, quand même je pense exceptionnel, donc sans plus tarder on va ouvrir ça ensemble, merci vraiment aux 4 gars, Sam Black, Max, voilà! Et mat! Donc, euh, on va regarder ça ensemble. Parfait! Comme ça, dans une belle pochette, comme ça, avec des bulles d'air, comme ça, ça sent pas. On peut, on peut ouvrir ça de même, je ne savais pas. C'est même euh... avec. Oh, mon gars, c'est compliqué. Ok, c'est une fermeture éclair. oh my god. Je l'ai. Je pense que je l'ai. Non, je ne l'ai pas finalement. C'est presque du live, ça, mes amis. Si je ne l'ai pas là, je recommence la vidéo. <rire> j'ai pété! Le... Oh my God, t'es sérieux? Je pense qu'on va être obligé aller avec les ciseaux. On n'aura pas le choix. On y va avec les ciseaux. en vert ici. Alright, alright. Ultra Pink. Je pense que c'est le contenant original. Il y a deux variétés là-dedans. Avec un boost rond circulaire. C'est fun, c'est fun. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a du Purple Banner. Puis ça, là, le Purple Banner, c'est euh, du Purple Couch mélangé avec Bruce Banner. Et puis, c'est aux alentours de 22% de THC. Et puis, le deuxième ici, là, c'est du Ultra Pink, 20 à 26% de THC. Et puis, ça, c'est quoi? C'est du G13 avec Pink Couch. On regarde ça à la caméra. Oh, donc Bon, ben on est de retour, écoutez, euh, je vais commencer avec le Ultra Pink. Donc, euh, on peut voir sur la description, là, G13 en pink couche. On va regarder ça de plus près. Écoutez, j'ai regardé avec euh, les lunettes, là, que mon ami Ben m'a donné. C'est formidable, c'est malade mental. Encore une fois, comme ça, à la caméra, ça, ça paraît pas si pire. Mais je vous le dis, là, avec un, un, un, des, des lunettes euh, encore plus euh, de rapproche, c'est vraiment incroyable. Là. Vraiment, euh, ça se démarque. Là. Moi, je te le dis, c'est comme Grail, c'est comme c'est meilleur que Top Leaf, tu comprends-tu? Un très, très, très, très beau produit. Comme ça, on le voit très bien, c'est à cause que j'ai les lunettes. Est-ce que vous autres avez des bons yeux? J'espère que vous le voyez bien. C'est quand même pas pire, je pense. Pour vous comme ça, là, mais je vous le dis, c'est vraiment un, un produit exceptionnel. C'est quand même bien comme ça. là Ok, on va faire l'autre produit. Je me demande c'est quoi du G13. Le Pinkush, on le connaît. Parce que j'ai l'impression que ça sent le G13. Il y a son petit côté G13. Je vais essayer d'aller voir rapidement si on peut voir c'est quoi du G13. Est-ce que c'est euh, un produit qu'on euh, connaît les croisements L'autre produit qu'on a, là, c'est euh, un blues Banner mélangé avec du Purple Couch. J'appelle ça du Purple Banner. Ça, j'ai fait des petites recherches. j'ai pas rien trouvé là-dessus. Le G13, euh, j'ai quelque chose ici. Oh! <rire> le G13 a été utilisé par la CIA et le FBI. Donc, euh, quand même, c'est intéressant. Donc ici, je vais regarder ça avec euh, mes lunettes. Merci encore là, euh, à Max, Wella, Matt et Sam Black. Vraiment là. Euh, juste déjà avec le, le, le, le Ultra Pink. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Écoute, c'est la même affaire ici. Euh... C'est-tu beau ça? Regarde, tu vas très bien. Là. Tu le vois très bien, ok? Et hey, si je fais la même angle que ça, là, avec le ultra pink, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment ça, là, du 4A, là, c'est goûteux, goûteux, là. Euh que ça, l'Ultra Pink à droite, le là ici. OK. Je pense qu'on on a quelque chose de très bien entre les mains. Merci vraiment, Wella, Max, Sam Black et Matt. On va serrer ça. Puis, je niaiserai pas, on va y aller tout de suite avec l'Ultra Pink. Alright, je reviens. Alright, on est de retour. Alors, euh, j'espère que vous avez euh, été capable de remarquer les trichomes qu'il y avait là, avec le Ultra Pink et euh, l'autre produit que j'avais, le Purple Banner. Je remercierai jamais assez souvent les, les abonnés qui m'encouragent avec les commentaires, les pouces, à les gens qui me donnent des dons et aussi le cannabis, là, euh, 4A, c'est vraiment exceptionnel. Euh, c'est quoi du 4A? C'est du Broken Coast. C'est quoi du 4A? C'est du Grail. Euh, c'est quoi du 4A? C'est du cannabis de qualité. Euh, exo, les produits à 20$, c'est quelle catégorie? J je mettrai ça quand même... C est, c est, c est... Parce que le 4A, 3A, c'est quand même assez proche. Euh, c'est quand même très bien les cannabis d'exo à 20$. Euh, je, je veux pas dire que c'est en bas de 3 étoiles, là. Euh, 3A, étoiles, euh, 3 on pourrait peut-être dire là, que, que Broken Coast c'est du 4A, 5A, c'est vraiment des petits détails, euh, mais ce que j'ai là, c'est du 4A, et puis euh, on y voit là-dessus. Ce que je voulais faire, ah oui, je vais vraiment fumer avec un cote en verre, comme ça, ça va donner un petit moins de goût, je vais vraiment plus goûter au cannabis. Le, le cannabis, la boucane, ne va pas passer dans un carton, puis ça l'affecte, ça l'affecte un peu le goût, ça l'affecte un peu le goût. Euh, fumez un joint que vous aimez beaucoup, si vous êtes habitué à fumer du pinkouche, fumez un joint de pinkouche régulier, comme vous faites d'habitude. Puis allez vous procurer là, un cote en verre, c'est quoi, à 2$, 3$, achetez-vous en un, fumez avec ça, vous allez voir, ce qu'on va faire, ça a une petite différence. Par contre, il faut vraiment le nettoyer d'une bonne façon, c'est avec l'alcool. Euh, moi, des fois, j'essaie de tricher, j'essaie de nettoyer ça en 5 minutes avec les euh, q tip pas les q tip j'ai encore les Cure-Pip. Euh, Laisse-les -les, laisse -les -tre tremper 24 heures dans l'alcool. Après ça, c'est beaucoup plus facile avec un Cure-Pip cure cure et euh, de l'eau. Donc, euh, moi, je mets ça dans un petit euh, un petit contenant en plastique, je mets de l'alcool, tu laisses ça traîner. Tu laisses ça euh, reposer 24 heures pour vraiment nettoyer à l'intérieur. Parce que sinon, ça a un petit goût dégueulasse là, avec la résine. Pas la résine, mais euh, les résidus de, du joint précédent. Alright, je vais juste regarder un petit peu encore avec les lunettes. Euh, c'est vraiment super, là. Euh, vraiment, ces lunettes-là, c'est vraiment 5 euh, fois mieux que la loupe ici, là. Vraiment, vraiment. Je vais le déchirer avec mes doigts, juste un coup. L'humidité est parfaite. Oh, il y a une petite touche de mauve à l'intérieur. Le pink couche, il sent plus, là. Là, le pink couch il sent plus qu'au départ. Hey, je, je, écoute, je vais le fumer, je ne le verrai plus ce cannabis-là. Là. Faut que je le regarde un peu, là, tu comprends? C'est. Euh... Il est écœurant. Fuck, t'es fade de voir ça, man. Non, c'est juste de l'autre bord, je peux mettre un zoom. Ah. Il Ok, je, je roule ça, puis je, je vais vraiment le déguster. Je vais vraiment le déguster. Ultra pink. C'est là, c'est fun, c'est vraiment incroyable. Euh, c'est vraiment incroyable, c'est une espèce de produit que j'ai là. C'était coeur, hein. C'était hein. Tout le monde devrait se concentrer là-dessus. Il faut juste pousser ce cannabis de cette qualité-là, de ces arômes-là. Je peux pas croire que tous les goûts sont dans la nature. Et puis qu'il y a des gens que cet arôme-là, ben, c'est ordinaire. puis qu'il y a beaucoup plus des affaires comme fruité. Euh, comme mon ami Jean. Hein? Jean qui aime beaucoup les affaires, là, ananas, mangue, bleuet, euh, tout ce qui est fruité. Euh, je vais dire salut là, à OG Puff. Bouffe OG Puff, essaye ça si tu peux mettre la main sur le Tyson. Si tu peux mettre la main peut-être sur le Ultra Ping, je vais l'essayer. Peut-être qu'il est pas bon, mais euh, ça me surprendrait. Hein? Je pense que. Ah, oh, que ça sent bon. Vraiment, là. Euh... Je, je me suis même un petit peu retenu dans mon dans mon petit cri de jouissance, là, parce que j'ai une caméra devant moi, là. Je, je capote, man. Je capote. Vraiment, il est écœurant, là. Je même pas fumé, mais je sais qu'il va être écœurant. Ah, puis ça donne une très bonne quantité, la cote que tu m'as donnée. La cocotte, il y avait beaucoup de... de... Elle était dense, comprends-tu? Le cote en verre, là... Euh... Ça prend beaucoup de place. Je pense que je vais peut-être prendre un, un, un papier 1 un à cause de à cause de, du, du coton vert que je veux vraiment utiliser pour l'occasion. Au Jeep tu dois être content. Que tu dois être fier de moi. Ok. Conk Brand. Le papier très bien. J'ai pas eu de problème avec ça. Ultra pink. Donc le G13, c'est une sorte, j'ai lu ça sur euh, Leafly. Une sorte très forte. Je vais pas le maganer, je ne vais pas échapper ça à terre, les gars. Je vais juste me concentrer. C'était utilisé par la CIA puis le FBI, fait que quand même assez intéressant. Le G13. Le G13, ils ont pris le G13 puis le Pink Couch pour faire le Ultra Pink. Ils ont croisé deux plantes. pour ça qu'on appelle ça des hybrides. Toujours un peu plus de difficulté à, à rouler avec un, un, un cote en verre, donc c'est très lourd. Très, très, très lourd. Quand on est habitué de rouler un joint, là, euh, le poids est égal, il est réparti. Mais là, on, on met un, un, un code de vitre très lourd. c'est ah, que je suis un professionnel. Ah, oh, c'est le meilleur joint que j'ai roulé, je pense, pour, avec un code en verre. Ça, il tombe. Fier de moi man Bro, you can call me whatever you want but I'm wean man hein? you can call me everything you want but I'm wean man alright là c'est sérieux on va tasser ça on va se mettre à la excité je suis vraiment énervé um, Gros, gros joint ici, là. Hey, vous savez, dernièrement, j'ai allumé du Pink kush du Rockstone, rock du Couch Rosé. Ça, là, ça va être meilleur que tout, tout ça. Merci à Max, Sam Black, Willa, et Matt. Un gros merci, les boys. Merci. Ultra Pink. Un mélange de Pink Kush et de G13. L'autre variété, je vais la faire dans une autre vidéo, les boys. très bon, man. Incroyable. tellement bon. Fuck, fuck, fuck. Je veux tellement pas respirer fort. Je veux tellement que ça dure longtemps. Je veux pas que ça finisse. Hein? Tu sais, quand t'es avec une fille qui est super belle, là, tu veux pas que ça finisse. T'as peur que ça finisse puis attraper elle à tous les jours après. Et tabarnak. Toi, t'avais peur que ça dure juste une fois, mais non, ça, ça va durer tout le temps. Mais Pink Couch, c'est le Ultra Pink, pas sûr que ça dure tout le temps. Pas sûr qu'il dure une semaine, moi, ce joint-là. Très très très bon. Top 10 vie. Écoute, euh, ce que je me rappelle, là, vous savez, là, ceux qui me suivent depuis longtemps. Le fameux DOSIDOS. -dos, euh, le Gorilla Glue numéro 4 que j'avais essayé. Le Tyson. du Boy Pink. Ultra Pink. Cinquième meilleur avis, man, il est vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Euh, écoutez, j'ai essayé de beaucoup de produits, là, grâce à OG Puff, euh, des produits gazy, goût de diesel. Mais celui-là, là, il, il, il, il est après le boy ping, mais c'est mon cinquième avis, il était écœurant. Très fort. Très très fort. Ça, je prendrais une grosse poffe au banques, je parle connaissance. Très très fort. Ça, vous avez dit entre 20 et 26. Ah écoute. Produit d'exception. Euh, C'est vraiment il est très bon. Ça ne disparaîtra jamais du cannabis de même. Il va toujours avoir des acheteurs. Il va toujours avoir des acheteurs pour du cannabis comme ça. Ça, tu me serres à l'SQDC, ça plante tout. C'est exceptionnel, c'est des produits. Euh... C'est écœurant, man. Tellement fort, man. Écoute, c'est mon cinquième meilleur habit. Je suis de fumer mon cinquième meilleur cannabis de toute ma vie. Puis sans me rappelle, c'est rendu genre. Euh, mon 7-8e. Rockstone euh, 9-10e. Le Purps de Grill là, qui est là-dedans dans mon top 10. Mais de position 1 à 5, c'est toutes des cadeaux du monde qui m'a envoyé du cannabis du BC d'Internet. De, toutes des cadeaux. Les gars ils m'entendent parler. J'aime le Purps, le Wire Break, le Pink Cush, le Rockstone. C'est mes quatre préférés. Alright, je te laisse là-dessus, je vais fumer ça tranquillement. Dernier merci encore là, à Max, à Willa, à Matt, à Sam Black. L Ultra Pink, mon cinquième heure Cannabis à vie. Puis écoute, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont tous proches. Okay? Euh, c'est incroyable, incroyable, ça ressemble à Udo Boy Pink, c'est incroyable. Merci, je pense que vous avez compris que je l'aime beaucoup. Donnez un pouce. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!